Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Tu vas parler de décrire le mouvement avec quelques rappels du collège et les nouvelles notions pour la seconde. C'est parti Quand on étudie un mouvement, encore faut-il dire par rapport à quoi par rapport à quoi C'est ce qu'on appelle un référentiel et quand on étudie un mouvement à la surface de la Terre, on va utiliser un point fixe et ce point fixe on va appeler ça un référentiel terrestre. Si on veut étudier le mouvement d'un satellite autour de la Terre, il vaut mieux se placer par rapport au centre de la Terre, c'est ce qu'on appelle un référentiel géocentrique avec trois axes qui pointent vers des étoiles qu'on considère comme fixes et le centre du repère, c'est le centre de la Terre. Pour des planètes, il vaut mieux changer à nouveau de référentiel et se placer par rapport au centre du Soleil et avoir ce qu'on appelle un référentiel héliocentrique avec des axes qui pointent vers des étoiles lointaines considérées comme fixes et le centre du Soleil est le centre de notre repère. Du coup, quand j'étudie un mouvement, il faut que je définisse le système et le système, c'est l'objet d'étude et c'est le référentiel dans lequel j'étudie le mouvement de l'objet. Et pour se faciliter la tâche, pour éviter d'avoir trop de problèmes, notamment en seconde, on va considérer que notre objet peut être assimilé à point. Et c'est ce qu'on va appeler le modèle du point matériel. Dans ce modèle du point matériel, on va avoir une perte d'informations. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que... Comme on considère l'objet comme un point, on suppose que tous les objets du point ont le même mouvement, ce qui n'est pas forcément vrai. De même, on suppose que l'objet au cours du mouvement ne subit pas de déformation, et ça encore, ce n'est pas forcément vrai. On n'oublie pas également de définir un repère de temps, une horloge, parce que ce repère de temps, on va en avoir besoin faire quelques calculs pour avoir des repères temporels. Alors, du coup, une fois que j'ai mon référentiel, que j'ai mon point matériel, je vais pouvoir avoir la trajectoire, et cette trajectoire, c'est la courbe de l'ensemble des positions successives que va occuper l'objet étudié au cours du mouvement. Si je veux être vraiment précis, je vais dire par le point matériel. Auquel j'assimile mon objet étudié Et ben, des trajectoires il y en a de différentes sortes alors on a différents types de trajectoires la première trajectoire quand les points sont alignés c'est une trajectoire rectiligne la trajectoire peut également former un cercle ou une partie du cercle dans ce cas là on a une trajectoire circulaire autre possibilité, la trajectoire elliptique, c'est le cas des planètes autour du Soleil. Quatrième type de trajectoire, la trajectoire parabolique, quand vous lancez un objet avec une certaine vitesse, il va adopter une trajectoire parabolique. Enfin, quand les différents points forment une courbe qu'on n'a pas envie de nommer ou qu'on ne sait pas nommer, on va appeler ça une trajectoire curviligne. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo qui décrit le mouvement. Il y aura une nouvelle vidéo qui va parler du vecteur vitesse. Mais on avait besoin déjà de définir référentiel et trajectoire. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt.